Bon, je suis là pour euh, te parler à toi, à moi en fait, mais dans le futur. Tu vois, j'espère que dans 5 ans, tu seras à la tête d'une entreprise. C'est peut-être rêvé, hein voilà, c'est clair. Ou sinon, tu seras dans une entreprise où tu te sens bien, tu te sens à ta place, tu te sens utile, et où tu peux t'exprimer et parler de tes idées. Que t'organiseras des putains d'événements. <rire> que tu seras là à vivre à 100 à l'heure. Mais que tu auras appris à te reposer. Et que tu sauras le faire. Prendre du temps pour toi. Oublie pas. Oublie pas de prendre du temps pour toi. Si là tu la regardes cette vidéo et que tu te dis. Waouh. Wow, je m'arrête plus. Je prends plus le temps. N Oublie pas que à 17 ans. T'étais déjà tombée parce que tu prenais déjà pas le temps. J'espère que... T'es devenue encore plus forte que tu l'es maintenant. Que tes douleurs du passé, elles ont réussi un peu à, à se refermer. Je sais que je guéris, je suis en train de guérir. Je, je suis loin de cette sortie d'affaires. Et dans 5 ans, j'espère vraiment que j'aurai enfin soufflé. Ne me dis pas que t'as arrêté d'écrire. Parce que tu, tu pourrais pas être heureuse. L'écriture, ça t'a guéri, ça t'a ça soulagé, ça a été une thérapie. Si, si maintenant que tu regardes cette vidéo, tu t as été publié même dans un petit recueil qui a été lu par cinq personnes ou, ou que tu ou que as tous tes amis qui qui, qui l'ont acheté juste pour, pour toi, waouh, je te fais félicite et je suis fière de toi. Ça me paraît tellement impossible là maintenant. J'espère que, que tu es heureuse dans ton chez-toi, que tu t'es créé ce cocon dont tu as énormément rêvé. Et, et que tu es heureuse dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu es encore avec Andrew. Ce serait génial. Si c'est pas Andrew qui partage ta vie maintenant, peu importe comment ça s'est terminé. Tu peux même lui passer un coup de fil Parce que c'est le premier qui t'a compris Qui a pas toujours su quoi te dire ni comment comment réparer la petite poupée fragile qu'il avait dans les bras, mais... Il a fait quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant lui Il t'a fait aimer plus fort que tout et il t'a fait sentir son amour Je pense que ça...